Bonjour, rebonjour. donc euh, nous continuons à prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis et euh, nous prions, nous sommes donc au mystère douloureux, donc des méditations d'après le récit évangélique, donc Seigneur nous, nous prions dans ta divine volonté, immerge nous dans ta divine volonté, « Multiplie les grâces à l'infini, accorde-nous un déluge de grâces en continu, euh, des grâces de sanctification, des grâces de protection, des grâces de, de bénédiction. » Et nous prions aussi tout particulièrement pour la paix en Europe, pour la paix en Ukraine, pour la conversion euh, des dirigeants euh, du monde, tout particulièrement euh, Vladimir Poutine, Joe Biden et Emmanuel Macron.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 Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il donc. L'agonie de Jésus, fruit du mystère, le repentir de nos péchés, euh, la contrition de nos péchés, et la réparation de nos péchés, que souvent je pense qu'on néglige en fait. Il faut réparer, essayer de réparer nos, nos péchés autant que possible. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au Mont des Oliviers.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 et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de, de ton épée défends-nous de tout mal et de tout péché. Ainsi soit-il. Deuxième mystère douloureux. Jésus est flagellé. Eh bien, demandons euh, des grâces de jeûne, de, de nous aider à que le Seigneur nous aide à, à jeûner. Que ce soit de nourriture, euh, de sommeil, sans, sans ruiner sa santé, d'internet, euh, on peut aussi euh, faire des pénitences, des sacrifices, par exemple donner de son temps, euh, accorder un peu de temps euh, à d'autres personnes, rendre service, etc.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 Saint Michel, archange de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Cinquième mystère douloureux, Jésus est crucifié, fruit du mystère. Demandons toujours une, un plus grand amour de Jésus et Marie, que toutes les âmes euh, aiment de plus en plus les cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph. Et euh, nous demandons aussi la délivrance de toutes les âmes du purgatoire, ainsi soit-il.